Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, plus ou moins on va dire, parce que bah oui le marché baisse, c'est assez la catastrophe on va dire, mais au delà de l'aspect financier, en fait il faut comprendre que les petites chaînes comme la nôtre euh, ne fonctionnent juste pas en bear market. Quand le marché s'effondre, les gens arrêtent de regarder des vidéos sur les cryptos, ce que je peux comprendre, ou du moins ils vont regarder les influenceurs qui ont le plus de visibilité, et donc certainement pas nous. Donc voilà, je pense pas que beaucoup de monde euh, va avoir cette vidéo, en soi c'est pas grave, je la fais pour ceux qui la regarderont, et puis je la fais un petit peu pour moi, c'est une sorte d'introspection d'une certaine façon. Et pour être tout à fait honnête, moi non plus je consomme moins de vidéos YouTube sur les cryptos lorsque le marché est aussi baissier, tout simplement parce qu'il y a moins de production de contenu, moins de gens qui regardent, et puis on a envie de se couper un peu du marché. Donc je vous préviens, c'est une vidéo quasi improvisée, j'ai écrit le script il y a 10 minutes. Voilà, j'avais envie de parler avec vous, de vous dire mon ressenti, de vous donner quelques conseils, quand bien même je puisse vous en donner, et puis vous donner un peu d'actu aussi sur la chaîne, ce qui va se passer, etc. Bref, voilà, c'est un peu un fourre-tout, donc je vous mets les chapitres si jamais vous voulez accéder juste à une partie, et puis je vous souhaite un bon visionnage, et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça nous ferait super plaisir. Donc vraiment, le premier point sur lequel je voulais insister, c'est que je vous conseille de vous couper euh, du marché un petit peu, arrêtez de regarder vos wallets, ça je vous l'ai déjà dit dans de précédente vidéo, mais ça sert à rien d'ouvrir votre tracker de portfolio tous les jours, à part vous déprimer. Au pire, fixez-vous une règle, voilà, vous regardez une fois le matin, une fois le soir, ou une fois par jour, juste pour vous tenir informé, ou peut-être regarder Twitter à la limite, et encore Twitter c'est vraiment pas le bon endroit, mais essayez de vous informer le moins possible sur le sujet, parce que voir toute la journée que ça, que l'Ether passe de 2003 à 1002 à 1.100, ça va pas vous aider à part vous déprimer. Après si vous n'êtes pas exposé à l'éther et vous comptez en acheter et vous cherchez un point bas, là ça n'a rien à voir. Moi je parle des personnes qui, comme la majorité, ils sont exposés, ont une bonne partie de leur capital crypto dessus, et donc bah voilà, subissent comme tout le monde. Donc voilà, coupez-vous un peu du marché, coupez-vous même un peu des réseaux liés aux crypto. Euh, arrêtez de regarder des vidéos sur les cryptos. Franchement, euh, si ça peut vous aider à aller mieux, faites une petite pause. Profitez, il n'y a pas que ça dans la vie. Ça ne reste que des cryptos et que de l'argent. Et j'espère vraiment que vous n'avez pas la majorité de votre capital en crypto-monnaie. Bref, voilà. essayez de relativiser. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter. On ne va pas vous faire de miracle, mais si vous voulez des conseils, parce qu'on a déjà vécu pas mal de situations difficiles, n'hésitez pas à venir. Je vous mets notre Twitter dans la description, n'hésitez pas à venir parler avec nous, discuter de tout et de rien, mais nous voilà, en EDM sont ouverts si jamais vous avez besoin de conseils, de soutien. Du coup maintenant on va attaquer une partie un peu plus perso, euh, ça va être bah, l'avenir de la chaîne, qu'est-ce qui va se passer en ce moment Comme vous avez vu, on avait commencé une série euh, sur des reviews de la semaine, où on prenait des news, mais là honnêtement, à part vous balancer des mauvaises news, je vois pas trop ce qu'on peut faire, et j'ai pas envie de faire ça concrètement. Je préfère attendre que le marché reprenne des couleurs, qu'il y ait des news un petit peu plus positives ou du moins des news un petit peu plus consistantes. Donc voilà, cette série va être mise en pause. Je vais aussi pour l'instant faire des pauses sur toutes les présentations de projets, euh, de sujets, etc. Là, je vous avais préparé par exemple une vidéo sur Glassnode et des outils comme Glassnode en fait, qui permettent d'analyser le marché. Ces vidéos-là sortiront plus tard. Tout simplement parce que là, elles vont pas être vues, pas être jugées à leur juste valeur et vous n'en aurez peut-être pas un besoin maintenant. Du coup, je vais en profiter pour faire des vidéos peut-être orientées plus tech, donc toujours rester dans l'écosystème euh, blockchain, crypto-monnaie, Web3, mais des sujets un petit peu plus tech. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne me suivaient pas sur ma précédente chaîne, moi à la base, je suis data-ingénieur, enfin je suis data-ingénieur en fait, donc euh, plutôt développeur, donc j'aime la tech. Et donc j'aimerais bien peut-être commencer à aborder des sujets un petit peu plus tech, commencer à développer des petites applications, ou comprendre vraiment le fonctionnement intrinsèque de certains projets. Donc je vais peut-être essayer de me dégager du temps pour ça, et du coup vous le partager sur la chaîne, via des formats qui restent encore à définir. En tout cas, peu importe le contenu que je vais faire, vous avez bien compris, ça va changer un petit peu pendant un certain temps, même si le bull market redémarre demain, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et donc j'ai envie de diversifier un petit peu. En parlant d'ailleurs des vidéos que j'ai pu tourner ou pas, euh, j'ai fait un tweet récemment en disant que j'étais peut-être visionnaire parce qu'il faut que vous sachiez que la veille du dépeg de l'UST donc euh, en mai, je crois que c'était le 12 mai, je vous ai tourné une vidéo sur encore Protocole qui utilise l'UST en vantant plus ou moins ses mérites en disant que c'était quand même une bonne solution. Le lendemain l'UST s'est dépeg et on sait maintenant l'avenir qu'à ce protocole, c'est-à-dire pas grand-chose vu que l'UST maintenant vaut un centime il me semble. Euh, pareil pour Celsius, donc euh, là c'était à peu près il y a 10 jours les premières news euh, mauvaises concernant Celsius comme quoi ils devaient être insolvables. Euh, bah, je j'ai tourné une vidéo sur Celsius et le lendemain on a appris que euh, Celsius avait de gros problèmes et même pas une semaine après ils ont bloqué les retraits. Donc euh, voilà au moment où la vidéo va sortir je sais pas où on sera avec Celsius. Mais je suis plutôt maudit, c'est pour ça aussi que voilà, j'attends que ça reparte de plus belle pour arrêter de faire des vidéos sur des trucs qui peuvent s'éteindre du jour au lendemain. Parce que certains nous diront que encore c'était prévisible, c'est juste c'était prévisible, et que toutes les prochaines seront prévisibles. Putain pré c'est dur à dire. Prévisibles. Mais ce qu'il en est c'est que c'est pas le cas. Euh, voilà, on utilise des outils qui vont plus ou moins marcher à l'avenir, il y en a qui vont fail. J'ai la malchance de tourner des vidéos le la veille il euh, fail, mais bah voilà, c'est comme ça. Mais du coup c'était c'est assez marrant comme anecdote. Bon maintenant j'aimerais conclure sur quelques petits conseils que je peux vous donner. Déjà la première chose, c'est éviter d'avoir votre argent dans des exchanges centralisés ou du moins des exchanges centralisés un peu flous. Je pense que les gros, les Binance, les Coinbase, les FTX, les Crypto.com, les Kraken restent safe. Euh, voilà, ok c'est pas vos clés, donc c'est pas vos crypto-monnaies que vous avez tu. Quand je dis clés, c'est pas vos clés privées, hein. vous, entre guillemets vous prêtez votre argent à l'exchange et il vous offre la garantie que vous pouvez les récupérer. Donc oui, vous ne les possédez pas à proprement parler, mais vu leur taille, euh, un exchange comme Binance est clairement too big to fail. Je pense que vous pouvez garder votre argent dessus, même si je vous conseille au maximum de les sortir des exchanges. Mettez-les sur des wallets décentralisés type Metamask, à condition que vous les ayez bien sécurisés. Dans ce cas-là, je vous conseille plutôt d'utiliser bah, une clé de type Ledger, euh, voilà où votre clé privée va être stockée physiquement dedans. Ça évitera tout piratage. C'est quand même con que, même si vos cryptos valent de moins en moins, qu'en plus de ça, vous les fassiez voler. Après, en dehors de ça, bah bien évidemment, j'ai pas de boule de cristal, donc je vais pas vous dire si le marché va reprendre des couleurs ou pas. Pour moi, on approche sérieusement du point bas. Mais il faut bien comprendre une chose c'est que là, on a un Ether à 1100, 1200, plutôt 1200 à l'heure où je tourne la vidéo. Certes, en racheter maintenant, c'est une très belle opportunité, parce que je pense sincèrement que dans 10 ans, l'Ether pourra avoir à avoir 10 000 dollars. La seule chose, c'est que je suis pas, je peux pas vous garantir qu'il descendra pas à 1000 ni à 800. Ce qui veut dire qu'il faut que vous soyez prêt en Encaisser 200, 300, 400 dollars de perte, peut-être même 1000, j'en sais rien. Et tout le monde n'est pas capable d'encaisser mentalement une perte. L'attente aussi élevée. C'est pour ça que je ne vais pas vous recommander d'entrer sur le marché maintenant. Attendez que ça se stabilise, qu'on trouve un vrai bottom. Et ensuite, vous pourrez rentrer sur le marché. Une fois, au pire, vous aurez un, petit prix, un prix un petit peu élevé. Imaginons qu'il tombe à 800. Attendez qu'il remonte un peu. Et peut-être vers les 1200, quand ça commence à sentir bon, vous rentrez dessus. Pareil pour le Bitcoin. Et bien sûr, je vous invite à vous focus sur l'Ether et le Bitcoin. S'il y a des projets alt sur lesquels vous êtes depuis longtemps et en quels vous croyez, je ne sais pas, un Avax, un Atom, un Solana... Restez dessus, continuez à recharger si vous y croyez, mais essayez d'être focus sur les gros projets, là c'est clairement une énorme purge, donc c'est pas le moment de rentrer sur des trucs bressons qui peuvent potentiellement faire x10, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est quand même très improbable. Voilà, je pense que je vais conclure cette vidéo. Je voulais euh, jeter un œil du côté du marché, euh, qu'on se remette un petit peu sur CoinMarketCap ensemble, que je vous montre un peu, mais je pense que vous l'avez déjà assez bouffé en ce moment. Moi-même, j'en ai plein le cul de faire ça. Donc, je vous propose de terminer la vidéo maintenant. Je sais que c'est pas la vidéo la plus joyeuse du siècle. En tout cas, si elle vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager à quelqu'un, à mettre un commentaire pour me dire ce qui vous a plu ou pas, me suggérer des sujets de prochaines vidéos si vous en avez. Je suis vraiment ouvert à tout Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, gardez la foi en les cryptos. Ciao